salut à tous les on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale aujourd'hui on se retrouve pour à vous une vidéo assez spéciale comment créer un jour au blog parce que euh, voilà je voulais faire cette vidéo très longtemps et euh, bah, allez, les voilà donc pour créer un jour au bloc en fait ça c'est on va dire euh, pas très simple très simple hein, non plus euh, apprendre du parce que eh, il a plein de trucs de ah, si pas faire euh, un truc tout à bah, moi je voilà moi je passe, que, je passe presque ça toute la journée euh, dessus um, tellement que c'est bien alors il y a, ya aussi une zone euh, qui s'appelle les zones script donc euh, c'est une zone de programmation euh, de programming tout ça mais ça je vais vous apprendre plus tard voilà donc euh, plus tard, euh, je pense que pas aujourd'hui. On verra quand même, mais là c'est bon. Je crains un blog et voilà. Donc déjà on est sur une base plate. Donc une base plate, c'est le, euh, on est sur une base plate euh, assez assez carré on va dire. Euh, ce que je veux dire Ensuite déjà, on va commencer par publier nos voilà, allez Donc là vous est là, on est dans le Game Setting, dans Home, en fait Publish, ok et ensuite là et un tel game donc là vous, là vous marquez le, le nom de votre jeu ça s'appeler le jeu il va être euh, test euh, test game hein? euh, test game voilà il m'a donc ça peut être pour mon pro, prochain jeu voilà, en vrai euh, alors, euh, the, alors bien sûr il le mettre en anglais sinon je ne veux pas jouer au euh, jeu le uh, uh, uh, présent stay at Wickham donc, euh, donc là voilà ensuite, voilà moi j'ai deux groupes donc, voilà, donc là on mettre les groupes mais moi je vais mettre sur moi même euh, ensuite est ce que vous jeu va être quoi Est ce que c'est un jeu d'aventure euh, voilà, rpg voilà tout donc moi ça va être aventure on va dire bon, on va dire tout alors là le jeu il va pas être disponible sur, euh, sur iphone donc là, voilà créate donc là quand la game refaite vous avez plein de trucs donc là vous avez permission une permission qui vous donne la permission du coup de publier votre jeu le dieu euh, voilà qui peut jouer à votre jeu euh, la team créate donc ça c'est pour jouer avec vos amis ensuite la monétisation donc, voilà paye d'accès tout ça de serveur 17 mais non donc, voilà le revenu est de 1 voilà si je le mets à 100, revenu de 10, si je le mets à 200, 20, le revenu euh, de, fin, rubles par euh, truc. ensuite si je mets 777 comme ça, donc 777 euh, de revenus c'est beau. donc 120 donc il y a plein de trucs. Euh, donc, moi je préfère le me mettre en 3 sinon, c'est énorme, mais, euh, mais c'est comme ça. En ce temps, on a les remotes euh, qu'on peut activer. Ça aussi, on peut activer. En faites comme moi, vous active un petit peu tout. Euh, voilà, à part euh, alors, ça, si un... ça, c'est voilà, ça. Voilà, c'est important. Parce que sans ça, vous pouvez pas euh, vous, vous déplacer à des, des places, euh, tout et tout. Voilà. Euh, non. Voilà, on va continuer. Je sais pas pourquoi il fait ça moi. Mais... Euh... Voilà. Source en gage. Donc, euh, Voilà. Voilà, donc là vous pouvez faire euh, la source de votre langage de, du jeu euh, ensuite vous avez avatar voilà vous avez ça donc euh, euh, euh, euh, euh. moi je vous conseille en rétro voilà. ensuite une fois que j'ai mis en rétro euh, c'est que la vidéo va durer 10 ans mais c'est pas très grave alors 8 voilà le dos de votre personnage va être comment un euh, Truc... Imaginons vous voulez changer le, le... Le truc de votre personnage. alors vous mettez ici. et non. Truc, voilà. Voilà, donc là, vous allez ici... Euh, euh, non, non, c'est bien. Là, vous marquez... Euh, sur... Désolé, je suis pas très lié. Furious jumper, voilà. Hum, euh, idée euh, tenue. On va mettre, on va voir si. Pire, on va voir c'est quoi on va marquer. Furious jumper. voilà donc là vous avez truc tout euh, donc là une fois que voilà truc de euh, bah, du du vous de là vous Vous prenez imaginons, le, skin, euh, le de de plus de plus et bah, voilà voilà en fait fait et je vous copiez la de idée qui était là là. là de plus Truc. hop là, euh, et là vous êtes là, et là vous êtes n'importe où. C'est quoi, c'est left foot, left foot, euh, left foot, c'est left foot. Sauf euh, pas left foot. Bon, tant pis. Euh... Ensuite, on va aller, pour aller dans éditeur et vous allez là en fil. Voilà, c'est très cool. Mais non. Euh, donc voilà, dans fil, donc ça c'est le meilleur truc. Voilà, un truc et tout. Tu peux, tu peux créer, tu peux tout. Donc là, radio vous faites ça. Hop là et donc vous mettre ça voilà et ça vous génère ça en 2-2 c'est insane ce truc euh, moi je l'utilise tout le temps perso parce que moi je suis vraiment beaucoup de fois sur le studio pour créer les jeux et après, bientôt il y a des jeux qui sortir je donc euh, voilà il y aura des stories des donc euh, voilà reste actif c'est pour ça que est actif et comme ça euh, ça fait du à mener comme ça euh, j'ai donné la gamme euh, ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez mettre ça une décoration tirer des décorations par est juste je vais faire un truc euh, je le plus tard dans les vidéo prochaine bien vous avez les graphiques mais ça aussi c'est plus tard donc euh, imaginons les vous avez tout box à côté. Tout box, moi je dis personnellement, parce que jamais vous pensez encore tout le truc, mais pour la vidéo vous utilisez, utiliser nous déjà des animations. Alors déjà c'est important, les animations, c'est mm. euh, très important. Donc là vous allez là. Et je dois faire ça, ça va être un boss mat. Voilà. Ça ça être un boss matichi voilà c'est un boss voilà vous choisissez là comme ça là, il est un peu grand mais on va mettre euh, comme ça voilà et bah ben, ça regardez imaginez euh, ça c'est une petite ma cité bah voilà. Et non, euh, voilà désolé pour la voix si je me vois un peu plus grave parce que j'ai une peu... Donc là, vous me dites qu'il pas bien... Vas-y, bien boss. J'aurais dû ensuite sélectionner, mais non, les bras. Et là, vous faites, mais non, je sais pas, moi ça. Euh, faites ça, voilà, comme ça. Voilà, ça aussi, bougez. Si vous faites enter et que vous faites clavier enter, voilà comme ça déjà ça enregistre. si vous faites ça L animation suivie alors tac voilà comme ça ensuite <rire> voilà c'est un peu bizarre mais c'est un peu chelou mais euh, voilà ouais. Ah, je suis pas moi je suis pas très modèleur ça euh... oui le ensuite là ça là le premier truc il faut aller faire faites le payer faut le mettre à 15 voilà es à 15 il y a une attendez voilà ensuite vous faites ça voilà alors il est un peu possédé un peu chelou mais c'est tout à fait assez... alors peut-être qu'il y aura des montages de la vidéo parce qu'en fait c'est pas de mon... de, de montage euh, gratuit que ouais, je cherche pas à payer les de... De, de montage Donc, on peut de... Il y a toujours des bien toujours super montage un message marrant, un enfin, des, des, des, des marrants ou ouais. Maintenant, regardez, ça donne ça. Alors ensuite, faut okay. que L'animation est faite. En vous faites save new zombie boss. Ensuite, vous allez là. From blocks. Voilà. On a clip event Ah, c'est moi qui ai voilà, et ensuite ça, 2 minutes. Je suis en OK. de euh... donc, voilà. Donc, euh... donc, voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. Animation, comment créer un jeu vlog. Je vais mettre mon titre, euh, les deux, comment créer un jeu vidéo. Euh... Je m'en fous, c'est après moi. Voilà.